Chalons bien aimés qui nous suivez sur euh, les avertis les avertis.net euh, sur euh, notre chaîne aussi euh, youtube les avertis que le seigneur vous bénisse pour, euh, pour, pour, pour pour les temps que vous allez passer avec nous nous allons parler aujourd'hui d'accepter accepter christ quand je dis accepter christ ici je fais allusion à accepter yeshua dans ta vie dans sa vie ces messages je le, je, le donne réellement à ceux-là qui n'ont pas encore eu l'occasion de connaître réellement Christ. Quand je dis connaître Christ ici, je ne dis pas que puisque tu pries dans une église, quand je dis connaître Christ ici, je ne dis pas que puisque tu euh, chantes les chansons chrétiennes, par parle peut ça comme ça, quand je dis accepter Christ ici, ce n'est pas puisque tu, tu prêches chaque dimanche sur internet ou chaque jour sur internet si je dis oh, accepter Christ ce n'est pas parce que tu sais prier pendant deux heures du temps et si je dis accepter, accepter Christ ce n'est pas parce que tu es né dans une famille où pa papa est pasteur non, ce n'est pas ça accepter Christ c'est prendre conscience conscience de sa vie chrétienne d'abord et connaître que sa position envers ton Créateur. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole, qui est lui-même Yeshua, était venue sur la terre pour sauver l'humanité. » Quand je dis l'humanité, c'est-à-dire l'humain, y compris toi et moi. Mais malgré que l'œuvre de la croix a été un succès, le Seigneur a prononcé ses paroles pour dire tout était accompli, mais les mondes, les gens, les hommes, les humains, jusqu'à aujourd'hui, il y a ceux-là qui font des débats sur ça pour dire que non, c'est Dieu-là que nous prions, c'est Jésus-là que nous confessons, c'est un Jésus juif c'est un Jésus européen c'est pas euh, un Jésus blanc et pourtant lorsque moi je te prêche cette parole ce soir ou cet après-midi ou ce matin ça dépend de l'heure la, à laquelle tu vas suivre la vidéo je suis en train de te parler d'un Dieu un Dieu qui s'est fait chair pour devenir la chair il faut prendre une forme il ne pouvait pas prendre la forme de toutes les races il a fallu qu'il choisisse une forme quelconque mais ce n'était pas un hasard qu'il vienne chez les juifs puisqu'il avait déjà lui-même, avant qu'il ne vienne des siècles avant, il avait, n'est-ce pas, conclu une alliance avec Abraham qui était, n'est-ce pas, l'ancêtre la, la, des juifs ou l'ancêtre des israélites alors il était venu sur la terre pour, n'est-ce pas, sauver, sauver son peuple mais lorsque le peuple a refusé son peuple a tourné d'eau qu'est-ce qu'il a fait il a dit ces mots mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu tu deviens enfant de Dieu puisque tu crois au nom de Yeshua tu deviens enfant de Dieu puisque tu crois n'est-ce pas? Tu, non, puisque tu l'as reçu. Le recevoir, c'est-à-dire que tu rejettes ta vie. Le recevoir, c'est-à-dire que tu rejettes ta vie passée. Comme j'avais dit déjà au début ici, que ce n'est pas que puisque tu pries beaucoup, c'est-à-dire que tu fais des longues prières. Ce n'est pas puisque tu chantes des belles mélodies. Ce n'est pas puisque tu sais articuler et, et, et n'est-ce pas, prêcher. Non, c'est une question ici de le recevoir. Quand on dit si « recevoir », c'est comme, fais-toi une image, que dans ta maison, tu reçois un roi. Un roi qui accepte de venir dans ta maison. Je ne pense pas que pendant qu'il est dans ta maison, tu vas faire autre chose. Tu seras tellement focalisé à lui, que toute ta vie, tous ces temps que tu passeras avec lui, tu vas donner le temps au, donc au roi. Pourquoi Puisque c'est comme manquer du respect au roi. Pendant qu'il est chez toi, tu es en train de faire d'autres choses. C'est ainsi que moi, je viens t'encourager mon frère, ma soeur, qu accepter Jésus, c'est prendre une décision finale. C'est comme si tu disais en toi-même, « Si je ne prends pas cette décision aujourd'hui, je risque de rater toute une vie. » Je risque, risque n'est-ce pas, de gratter mon, mon, mon éternité. C'est ainsi que je te donne l'occasion aujourd'hui pendant que tu écoutes. Change ta façon de voir, peu importe ta position, peu importe ta situation, euh, ce n'est pas financière, peu importe ta race, peu importe ton pays, je t'encourage aujourd'hui de recevoir Yeshua dans ta vie. Et lorsque tu vas recevoir Yeshua, et tu crois que c'est lui le seul nom qui peut sauver, car Yeshua veut dire Dieu sauveur, ou Dieu qui sauve. Lorsque tu vas accepter son nom dans, dans, donc son nom dans ta vie, tu auras la vie éternelle. Et c'est cette vie que je suis en train de te présenter aujourd'hui. Jean 3, 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils, inuc, afin quiconque croit en lui ne périsse, point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, lorsque tu vas croire en lui, tu auras la vie éternelle. Et la vie éternelle n'a point de limite à cause des 70 ans que tu vas vivre sur la terre, ou à 50 ans que tu vas mourir, tu ne pouvais pas rater toute une éternité. Alors ne cherche pas des explications ou des excuses. Regarde-toi, rentre dans toi-même, fais l'examen des consciences et la rétrospection de ta vie, et regarde là où tu penses que tu n'es pas réellement dans le vrai. Alors essaye de voir toi-même dans le miroir et te donner toi-même, te faire ton objectif des, des objectifs pour comprendre si réellement tu es dans le vrai ou tu es dans le faux. En ce moment, lorsque tu vas, vas voir la réponse, moi, je te conseillerais de faire ceci, de recevoir Yeshua dans ta vie. Pour du bon et pour l'éternité et tu verras que lui va commencer maintenant à conduire ta vie les choses que tu n'arrives pas à laisser aujourd'hui la puissance du saint esprit va n'est-ce pas continuer à, à donc à, à faire en toi donc une, une flamme une flamme une flamme de feu il va commencer n'est-ce pas à travailler avec toi pas, par rapport à la vie que nous sommes en train de vivre sur la terre ce n'est pas facile je sais de laisser tout pour, pour, pour donc dans, pendant que nous sommes sur la terre ce n'est pas ce n'est pas facile n'est-ce pas d'admettre d'autres choses, mais c'est par lui que nous sommes des vainqueurs, c'est par lui que nous avons la victoire, c'est pourquoi l'apôtre Paul dira que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde moi je te demanderai aujourd'hui mon frère, ma soeur d'accepter Yeshua dans ta vie et tu seras fort plus que les démons, tu seras fort plus que le marabout tu seras fort plus que les sorciers et tu seras fort plus que toutes les attaques de l'ennemi que le Seigneur te bénisse pour cette parole et je te demanderai de continuer